C'est ton rapport à tes ancêtres, ton rapport à tes ancêtres, ton... c'est ton rapport à ton cadre familial. À comment, toi, est-ce que tu te places dans la fratrie ou dans la famille, en tant que cousin, en tant que petit frère, grand frère, en tant que fils, en tant que petit-fils Et surtout, est-ce que toi, tu es apte à, à dégager des règles familiales qui n'ont plus cours pour toi ça résonne derrière impossibilité de, de le faire et en même temps cette impossibilité là donc ce refus de balayer des règles, qui, des règles qui ne te conviennent pas ça te permet d'entrevoir un autre chemin plus intérieur plus spirituel même si j'aime pas ce mot et en dessous cette possibilité que ça te crée, ça te recrée une autre impossibilité, et c'est le manque à l'action, évidemment. Je tombe sur ça. Et d'où ça vient ce manque d'action De l'interdit familial. Donc C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Euh, tu es dans une boucle où tu as des interdits familiaux que tu te refuses à, bou à faire bouger parce que tu veux être le fils chéri, euh, parce que ça te permet euh, d'incarner pleinement ta spiritualité. Et ça, c'est sous-tendu par un manque d'action qui est sous-tendu par des règles familiales beaucoup, beaucoup trop euh, prenantes, beaucoup trop comprendre Voilà ce que je peux redire par rapport à, à ta question, Johan. Et pour, euh, pour le groupe... Alors, le pouvoir d'action... le. Alors, ah oui. On veut... Ce, que, ce qui résonne... Ce qui résonne ce soir par rapport au groupe, c'est notre rapport à l'action. Le groupe de ce soir, il est plus sur une tendance à vouloir penser avant d'agir. C'est une question de légitimité derrière. On veut se sentir légitime avant d'agir. On veut se sentir stable s'affirmer. Et pour ça, on va créer tout un scénario mental, intellectuel, où on va imaginer tout, euh, toutes les possibilités possibles et inimaginables pour ensuite pouvoir pour passer à l'action. Et ça, c'est une grosse fin de, visiblement, dans visiblement euh, pour nous, parce que c'est ça qui nous pousse à l'inaction. Pourquoi c'est là Parce qu'on refuse d'être bête. On refuse de... Euh, euh, on refuse d'être bête, ouais. qu'est-ce qu'on veut guérir derrière cette bêtise qu'on refuse C'est l'intégration de mon groupe. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la question d'Yohann.